impliqués, pardon. Donc, euh, je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour, chers Verseaux, voici vos prévisions pour le mois de février 2020. Avec le soleil, le gouverneur de votre septième maison, dans votre signe, jusqu'au 19 février, Durant la première partie du mois de février, cher Verso, votre focalisation sera toujours sur vous et les autres et la manière dont vous devriez communiquer avec eux et votre communication en général avec les autres qui pourraient être des collègues, des membres de la famille, des partenaires d'affaires, un conjoint ou des amis. Donc, vous serez assez actifs au niveau social et vous serez capable d'exprimer vos idées et vos pensées brillamment. Surtout avec Mars qui est toujours dans votre onzième maison, vous incitant à focaliser sur les projets de groupe et les activités collectives. Mars étant le gouverneur de votre troisième maison et de votre dixième maison, étant dans votre onzième maison, signifie que ces projets collectifs ou de groupe seraient aussi lucratifs. Donc, vous pourriez être dans le processus de vous lancer en affaire avec plusieurs partenaires qui seraient aussi des amis proches. Mars va rester dans votre 11e maison jusqu'au 16 février. Ensuite, il entrera dans votre 12e maison et on va en parler en détail tantôt. Mercure, aussi dans votre deuxième maison, à partir du 3 février, sera un appui et un support additionnel dans ce processus. Mercure étant l'intellect, les décisions et les échanges tangibles et intangibles. Et étant dans votre maison de revenus, cela vous appuie davantage dans vos démarches. Bien qu'il est dans son exil, mais le gouverneur des poissons est là. Mercure sera, aura suffisamment d'énergie donc pour faire son travail. À l'exception de sa période de rétrogradation, il faudrait éviter de prendre des décisions cruciales ou de s'engager dans des engagements, surtout au niveau financier, et prendre ce temps pour réviser et réévaluer les choses. Mercure, dans votre deuxième maison, pourrait susciter des dépenses nécessaires relativement aux besoins des enfants, peut-être ou bien euh, relativement à vos besoins personnels. Vénus entrera dans le bélier le 7 février. C'est votre troisième maison. Et Vénus, dans cette maison, est une preneuse d'action et de décision. Donc, Vénus, dans cette maison, va vous aider beaucoup au niveau de vos communications et échanges avec les autres. Elle ajoutera de l'harmonie et... Euh, euh, de, de l'harmonie et euh, euh, de la beauté à ses, ses échanges, mais aussi elle ajoutera de la fermeté et de l'assertion à ses échanges car elle est dans le bélier et elle n'a pas le choix que de s'influencer par les énergies du bélier. Le 9 février, une pleine lune aura lieu dans votre septième maison, dans le Lion la maison de vos relations, partenariats d'affaires, relations amoureuses, euh, conjoints. Une pleine lune dans cette maison vous aidera à voir les choses plus claires et vous aidera à prendre les décisions nécessaires à propos de vos relations, quelles sont celles que vous aimeriez conserver et lesquelles ne vous servent plus ou ne vous conviennent plus et seraient à terminer ou à éliminer de votre vie. Surtout avec le regroupement des planètes dans votre douzième maison, dans le Capricorne cette année, et en général euh, démarqué, donc 2020, et en général démarqué par euh, faire le bilan de ce que vous devez éliminer et ce que vous voulez conserver dans votre vie. Donc toute cette année sera démarquée par ça à cause du regroupement, des planètes dans le Capricorne, qui est votre douzième maison. À partir de 16 février, quand Mars entrera dans votre douzième maison, et le 19 février, quand le Soleil entrera dans votre deuxième maison, les Poissons, où se trouve déjà Mercure, et qui est qui sera déjà en rétrogradation, tous ces aspects combinés vous inciteront à réévaluer peut-être peut votre budget ou la manière dont vous dépensez ou les choses sur lesquelles vous dépensez. Durant cette période de rétrogradation, vous pourriez aussi avoir des sommes d'argent qui étaient en litige peut-être ou suspendues pour une certaine raison. Donc, Mars entrera dans votre 12e maison le 16 février et sera conjoint au monsieur de, dès son entrée. La douzième maison, c'est la maison du bilan, des fins des choses, c'est la fin du cycle où on réévalue, réévalue ce que nous avons accompli et qu'est-ce que euh, nous voulons emporter avec nous dans le prochain cycle et qu'est-ce que nous devons éliminer dans notre, de notre vie. Mars dans cette maison va vous inciter à prendre des décisions à propos de l'élimination de tout ce qui ne vous sert plus ou ne vous convient plus, tous les aspects karmiques qui vous apportent de la peine et de la douleur. Mars dans cette maison sera un peu lourd, mais son énergie sera bénéfique si on savait comment l'utiliser pour enlever de notre vie même les mémoires qui nous reviennent souvent pour perturber notre tranquillité d'esprit. Une nouvelle lune aura lieu dans les poissons dans votre deuxième maison le 23 février et cette nouvelle lune sera conjointe à Mercure qui sera en rétrogradation. Cette nouvelle lune va vous préparer pour un nouveau début au niveau de vos revenus qui serait peut-être un nouveau budget que vous, établir, pardon, que vous établirez ou une réévaluation de vos finances et vos dépenses. Il pourrait aussi des, être des sommes d'argent qui étaient en litige, comme j'ai mentionné tantôt, et que vous commencerez maintenant à les recevoir, ou bien une ancienne source de revenus qui était interrompue par, pour une période de temps, mais qui refait surface maintenant. Donc ça c'est en général, on va parler en détail euh, dans les prévisions hebdomadaires, surtout euh, on va parler des, euh, des aspects délicats, des carrés que Vénus va faire avec votre 12e maison euh, tout au long de, du mois de février, au fur et à mesure qu'elle avance dans le mois. Donc on va en parler en détail dans les prévisions hebdomadaires au fur et à mesure.